Aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un truc qui me bouleverse, et qui m'énerve et qui me rend complètement dingue. J'étais tranquillement en train de bosser sur mon ordinateur, en train d'écrire, et là, je vais pour chercher un synonyme, le synonyme de triste. Et d'un coup, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de synonymes en fait, pour triste. Je suis sur euh, voilà, un site qui donne plein de synonymes. Je vois qu'il y a 17 colonnes, non, il y a 17 lignes, et cinq colonnes qui nous donnent des bouleversants, attristants, émouvants, affligés, affligeants, anéantis, consternés, deux décourageants, désenchantés, ennuyeux, mélancoliques, misérables, enfin bref, la liste est infinie. Il y en a 85. Et du coup, je me suis dit, je me demande combien de synonymes de joyeux il y a, parce que c'est quand même plus agréable d'être joyeux que d'être triste. Et du coup, je suis allée regarder et en vrai, je m'y attendais un petit peu. Euh, les synonymes de joyeux, il y en a 35. 85 pour triste, 35 pour joyeux. Et là je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une vie intime riche et épanouie et dans laquelle on communique notre amour, notre joie, notre bonheur si on a tellement plus de mots, plus que deux fois plus, plus que deux fois plus de mots pour exprimer notre tristesse qu'exprimer notre joie. Et ça, ça m'a rendue triste. Et, et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un travail à faire, dans le fait de cultiver notre vocabulaire. Cultiver le vocabulaire de nos sensations. Souvent quand je demande aux gens ce qu'ils ressentent dans leur corps, ou ce, comment ils ressentent, comment ils se sentent par rapport à une expérience, on me dira Ah bah c'était bien, c'était agréable, ou alors bah, je ne ressens rien, ou c'est calme, ou c'est tendu, détendu. » Mais en fait, on a peu de vocabulaire pour vraiment décrire la richesse et la subtilité de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et du coup, si on ne peut pas décrire, ben on, peut, on ressent un petit peu moins en fait vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, j'ai envie de vous inviter à chercher plus de mots pour parler de la, de la joie, pas de la tristesse, pour parler de la joie, pour parler du bonheur, pour parler de l'amour plutôt que de juste se contenter à des c'est bien, c'est agréable, c'est bon, euh, je suis heureux, je suis joyeux, de venir rechercher euh, euh, la a ravi, riant, plaisant, distrayant, agréable, allègre, joli, charmant, enjoué, hilar, poignant, ok, ça peut être dans joyeux, épanoui. Épanoui, c'est un mot que j'aime beaucoup. Ça parle de quelque chose qui est comme une fleur, en fait, qui vraiment vient s'épanouir et on peut voir... Euh, donc voilà, cette petite vidéo pour vous inviter à utiliser plus de mots, à développer notre vocabulaire pour parler des choses qui sont importantes. Parce que je pense qu'on ne peut pas avoir vraiment le sentiment de joie, le sentiment d'intimité, le sentiment de connexion, de partage, si on n'a pas de mots à mettre dessus. Et donc, en cultivant notre vocabulaire, les mots et en rétablissant cette injustice terrible qui fait que tristesse a plus de synonymes que joyeux. On va y arriver.